Bonjour Ariane. Bonjour Hamid. Bien, ravi de vous retrouver. Alors avec vous, on va parler de planification patrimoniale. Bah, ça tombe bien, c'est votre lot ou votre travail quotidien. Et on va parler d'usufruit. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la planification fiscale, patrimoniale. On en a encore parlé récemment euh, tous les deux, euh, notamment sur la technique de l'achat syndic, que vous avez bien expliqué dans une vidéo précédente. Alors justement, on va parler de l'usufruit parce qu'il y a un certain nombre de changements. Mais avant de parler des changements, rappelez-nous exactement c'est quoi un usufruit L'usufruit, c'est le droit qu'on assure un bien de pouvoir user du bien, d'en avoir usage et également d'en avoir les revenus, d'en avoir les fruits. A l'inverse, le nu propriétaire, il est propriétaire du bien sous réserve du droit de l'usufruitier, donc de pouvoir user du bien et d'en avoir les revenus. Alors soyons concrets ma chère Ariane, imaginons que j'ai un portefeuille titre, ça se traduit comment cet usufruit alors, l'usufruitier d'un portefeuille titre, il peut le gérer, et ça c'est nouveau, il peut maintenant faire un arbitrage au sein du portefeuille titre, pour autant que ce soit une, une gestion euh, normale et, et diligente, et ça veut donc dire qu'il peut vraiment jouir, user du bien en le gérant, en, en gérant le portefeuille titre, et par ailleurs, il va en avoir les revenus périodiques, les fruits, à savoir les dividendes et les intérêts. Alors, ça, c'est pour le portefeuille, titre, action, obligation, etc. Qu'en est-il si c'est de l'immobilier Eh bien, à nouveau, l'usufruitier peut user du bien, l'habiter et donc euh, habiter le bien ou décider même d'en faire un autre usage, de le louer. Et dans ce cadre-là, il aura de nouveau les revenus périodiques, les fruits que sont à ce moment-là les loyers euh, générés par l'immeuble. Alors restons toujours dans le cas de figure de l'immobilier, je suis usufruitier. Que se passe-t-il s'il y a des travaux à faire À qui ça incombe Est-ce à moi usufruitier ou au nu propriétaire alors là, justement, la loi vient apporter euh, certaines précisions, puisqu'on sait qu'il y avait pas mal de discussions. On maintient le fait que les travaux d'entretien liés à l'usage normal d'un bien sont à charge de l'usufruitier. C'est quoi, par exemple On sait qu'après 10 ans, si on habitait normalement une maison, une, un, un immeuble, un appartement, il faut le repeindre. Exactement. Même chose, euh, les luminaires, une ampoule euh, qui saute, c'est lié à l'usage d'un bien, c'est à charge 100% de l'usufruitier. En principe, les grosses réparations étaient à charge du nu propriétaire. Ce n'était pas toujours très clair. La loi maintenant précise clairement que tous les travaux liés à la structure de l'immeuble ou dont le coût des de, de travaux est supérieur euh, au revenu du bien incombe au nu propriétaire. Mais désormais, le nu propriétaire peut demander à l'usufruitier de contribuer financièrement à ces grosses euh, réparations en proportion de la valeur de l'usufruit. Donc on va prendre, en fonction de l'âge usufruitier, que vaut la valeur de l'usufruit, que vaut la valeur de la nue propriété. Et à concurrence de la valeur de l'usufruit, le nu propriétaire pourra demander à l'usufruitier de participer dans ces grosses réparations. Alors dans les changements, toujours liés effectivement à l'immobilier, on parle, enfin la loi parle de, de description d'un bien. Et il y a visiblement intérêt à l'avoir. Pourquoi Alors, effectivement, avant, il fallait faire ce qu'on appelait un inventaire euh, du bien. C'était un acte notarié qui devait donc être fait devant un notaire. Et les parties avaient la possibilité d'y déroger, de dire que, comme un accord, elles ne souhaitaient pas cet inventaire et il n'y avait pas de sanction. Maintenant, on ne parle plus du tout euh, d'inventaire au sens juridique du terme, donc c'est plus du tout un acte notarié. On parle d'une description du bien. Ça peut être tout et n'importe quoi, des photos, euh, euh, une description sur un papier euh, de, de, de l'état du bien. Par contre, cette description, elle est entre guillemets obligatoire. C'est-à-dire que si les parties ne le font pas, l'usufruitier va être présumé avoir reçu le bien dans un état impeccable. Et donc, si à la fin de l'usufruit, il y a des dégradations que le bien n'est pas en parfait état. On va présumer que c'est la responsabilité de usufruitier et donc ce sera à lui de supporter ces euh, dégâts alors que peut-être au moment où il a vu son usufruit euh, euh, être créé sur le bien, il y avait déjà euh, certaines euh, euh, difficultés ou, ou, ou euh, anomalies enfin, ou défauts dans le bien qui donc en principe ne devraient pas euh, lui revenir. Et donc c'est très important pour l'usufruitier de faire cette description pour, à la fin de l'usufruit, qu'il soit protégé dans ce qui revienne à sa charge. Alors Ariane, vous avez expliqué c'est quoi l'usufruit, vous nous avez expliqué un certain nombre de changements. Ces changements notamment datent du 1er septembre 2021, c'est la réforme du droit des biens. Alors qu'en est-il pour ceux qui ont fait un certain nombre de changements avant le 1er septembre 2021 et puis ceux après Alors La bonne nouvelle, c'est que tous les actes où l'usufruit était constitué avant le 1er septembre 2021 ne sont pas concernés par cette réforme. Donc c'est l'ancien droit, les dispositions prévues dans l'acte qui restent applicables. Il n'y applicable. a rien qui change pour eux. Par contre, tous les usufruits constitués depuis le 1er septembre 2021 sont soumis à cette nouvelle loi. Parfait, bah, c'est très clair. Grâce à vous, je sais tout sur l'usufruit, ou presque. Merci. Merci Hamid.